Voilà, salut Mario. Bonjour. Euh, tu m'entends, Patrick Oui, c'est bon, je t'entends. Ah, ok, très bien. Voilà. Ok, comme ça. Oui, je vois que tu as un sac prêt pour le voyage. Que... Oui, oui, ça ne pas. Tu as un paquet de cigarettes, tu fumes <rire> J'ai fumé. Seulement dans Second Life, je fume. Non, si tu veux faire la visite, tu as combien de temps Parce que ça peut être très long si on fait toute l'île. Ça peut être très, très ah, long. Ah, disons, euh, peut-être les choses les plus, les oui, plus voilà. intéressantes. Oh, ouais. oui. Parce qu'il y a des choses que tu avais déjà vues, mais tout s'est un oui. peu arrangé. Tout s'est amélioré. Okay. Euh, on peut peut-être okay. tout de suite aller voir l'expo qui est en Corée, mais ça c'est une reproduction à l'identique. Et après, on prendra oui. la voiture. Mais déjà, oui, je vais te montrer l'office du tourisme. Le plan, et les gens peuvent se téléporter à tous les endroits, là où ils veulent aller. Et on va aller voir l'expo de Corée, ça c'est la reproduction exacte, elle est vraiment pareille. Ah, okay. Et elle a été prolongée, il voilà, y a, a l'affiche ici, elle a été prolongée euh, euh, encore, ah. je crois, trois mois. Alors on entre là. Je cours un peu. Okay. La reproduction du réel. Sauf que dans l'exposition, sur ce mur, là où il y a la photo de l'exposition ici, il y a okay. en permanence Second Life qui est allumé. Il y a un grand écran euh, d'au ah, okay. moins 4, peut-être même 4 mètres ou 5 mètres euh, qui est très grand. Et il y a Second Life en permanence avec une visite virtuelle de la de mes îles et de ce lieu ah, virtuel. Et on avait fait un direct le jour du vernissage. On avait fait un direct avec Second Life. Et on était en direct avec le Portugal. Euh, en ah, plus, tu parce vas. que j'étais à la Biennale du Portugal de Cervera. Je sais pas, tu connais la Biennale de Cervera Oui, de faire oui, euh, des œuvres oui. en direct en Second Life. Oui, bah là après je vais t'amener dans le l'université où oui, on bien. fabrique euh, des arts. Et là il y a l'image que je t'ai envoyé de Vermeer parce que... Oui, et merci pour la légende. Oui, J'aime bien cette image parce que c'est vraiment le moment où l'artiste rentre à l'intérieur de l'œuvre Où l'artiste ah, en oui. tant qu'artiste oui. rentre dans l'oeuvre, se, se présente. Et certainement euh, Vermeer travaillait avec la caméra obscura. Oui, mais Je prends que, euh, quelques notes Okay. Okay. parce que tu sais que vermeer était euh, oh. connaissait très bien spinoza et spinoza oui. était un, le, euh, aussi un créateur de lentilles optiques il, ah, il fabriquait vois. des lentilles optiques ah. Donc je pense que c'est par spinoza que vermeer a, a créé les enfin, a créé sa caméra obscura ou du moins qu'il a, qu a réalisé le potentiel de la si, il y a la, la photo son... du lieu de... Avec le, il y avait deux grandes images numériques sur le, la façade, elles y sont toujours d'ailleurs. Et il y a une très grande sculpture à l'entrée du musée. Ah, okay. On va ressortir là et après on va prendre l'avion, la, tiens allez. on va prendre un petit avion japonais. Combien de moyens de transport il y a, l'avion, la voiture bah, Il y a des vrais avions, il y a un hélicoptère, il y a des voitures. Maintenant, ah, il y a aussi la Porsche, les reproduit. elle est reproduite elle le oui. rouler. Et puis après, il y a les voitures en libre-service que tu peux prendre toi-même. Ah. J'avais acheté un très gros avion, mais les îles sont pas assez grandes pour un gros avion. Ah, Et alors, okay. au, au fond, là-bas, il y a une très belle scène qui est construite par un Italien, d'ailleurs. C'est une scène euh, vraiment, mais énorme avec euh, tout ce qu'il faut, qui ressemble à une vraie scène et elle sert pour les concerts. Mais c'est un Italien qui fait des vraies scènes dans la vie réelle et qui construit des scènes sur Second Life. Alors on va aller à peut-être à l'université alors oui. Alors là-bas, il là -bas, y a la boutique au fond, il y a la boutique Moya avec des manifestants qui ont cassé la vitrine parce qu'ils sont ah. contre, contre le marché de l'art. Voilà. Attends, on va quand même aller ah, voir, vas. là. Voilà, ils ont cassé la vitrine. Ils sont contre la dérive de Moya. Ah, tu vois. Mais dans la boutique, on peut acheter les clés USB et les... On peut cliquer et acheter la clé USB. J'ai un musée du design, d'ailleurs, si tu... Ah, si d'accord, oui. Un musée... j ai... J ai... Au lieu d'avoir les boutiques, avant j'avais des boutiques, et maintenant j'ai fait un musée du design. Qui est plus... c'est plus beau pour visiter. On va aller le voir tout de suite parce qu'il est là, il est ici. Oui. Il est là. Alors attends, là, voilà. Enfin, je sais pas si tu me suis. Tu Ah, voilà. Alors dedans, il y a tout, il y a la mode. Il y a des vitrines, c'est comme des vitrines avec le... Là, c'est des robes qui ont été faites avec les, les tableaux. Tu okay. vois C'est une styliste italienne ça qui fait ça. Donc c'est presque la robe de l'Avatar, tu vois, la, la robe ça ressemble à mon costume de l'Avatar. C'est fait avec mmh. la même toile. Là, il y a le bus de Cannes, le petit bus qui était fait pour Cannes. Oh. Les voitures. Il y a aussi un bus à Grasse, celui que je t'avais envoyé, tu sais, le, le bus de Grasse. Voilà, oui, est... oui, oui, bien sûr. Qui monte les... Ce bus-là, il monte les touristes à la... au centre de Grasse, parce que la gare est en bas de Grasse. Et donc oui. ils montent les touristes pour le musée de la parfumerie, pour les parfumeurs. Alors ça, ça c'était pour un, une manifestation de design à Marseille, ça s'appelle Paradis Design. C'est là oh, okay. la rue Paradis à Marseille, c'est la rue du design, où il y a tous les grands magasins de design. Et on m'avait demandé de faire une performance et donc j'ai fait dans Second Life des meubles, des, des meubles moyens. Donc ça s'appelait la maison de Moya et là, il y avait un film où on me voyait en train de construire les meubles dans Second Life. Donc j'ai gardé les meubles. Ouais. Mm. Voilà, puis après dans la, la maison du est design... est y a là. un cinéma aussi peut-être Oui, oui, il y a un cinéma au fond, là mais tout au fond. Ah. Donc on peut projeter des films, on peut même faire des, des premières de films et tout ça. Alors là, il y a le musée d'art moderne, mais ça tu le connais, le grand musée là qui est là. Oui, oui. Je le connais. Alors on va aller à l'université. Ah ben le cinéma, si tu veux le visiter, je peux te le montrer, il y a des beaux sièges. Oui. Ah, mais alors là, il faudrait peut-être prendre la voiture plutôt que l'avion. La, Attends, alors on va juste prendre quand même la voiture. Attends, il y a le cirque aussi, le cirque de Monaco, mais ça tu l'avais déjà vu. Hop, je prends la voiture, on libre service. Voilà, il suffit de monter dedans. Voilà, c'est bon. Tu es derrière. Voilà. Okay. Alors là, il y a le cirque. Bon, ça, tu connais. Ah, je vais quand même te montrer la scène, parce qu'elle est assez. Ah, bah là, c'est une, ah, une, une, une radio italienne, d'ailleurs. Ah. Voilà, tu es une radio italienne. Donc ça, c'est la grande scène. Et après, le cinéma, il est au fond, là-bas. <rire> oui, Moyen Voilà, Cinéma, théâtre. Ah bah d'ailleurs tu es là, tu as. Um, y a, pour le cybercarnaval, il y a l'affiche. Ah tu vois. Et à gauche, il y a un film auquel j'ai participé qui s'appelle Nice. Et où je joue un postier dans le film. Ah. Voilà, donc j'ai mis ça. Et le cinéma, tu il joue. Tu joues là, hein? un postier, c'est-à-dire quelqu'un qui a la poste, qui donne un paquet. Ah ça. ok. okay. c'est un petit rôle, hein, pas. Voilà. Et là tu vois il y a des beaux sièges mais on est tombé dedans, hein. on est tombé dans les oui. sièges. Ah. Voilà, c'est la rétrospective de ce qui s'est passé sur le moyen Moyaland. On voit les visites guidées, l'Amérique du Sud. Euh, bon, c'est pas fait pour entrer en voiture le cinéma normalement. Et d'ailleurs dans le film on voit la visite d'une télévision japonaise, visite les mondes virtuels, c'est une télévision qui visite les mondes virtuels et qui avait visité mon île. Ah, okay. Avec un petit robot, ils ont tout visité, ils ont fait un film qui est assez amusant. Tu as combien de visiteurs chaque jour, plus ou moins Alors le matin, j'ai n'ai pas grand monde, mais je commence à avoir beaucoup de gens parce que je suis mis maintenant dans les lieux populaires de Second Life, les lieux à voir. Ah. Donc le soir, j'ai beaucoup de monde. Le, le week-end, j'arrive à avoir 70 personnes sur l'île. Okay. Pour Second Life, c'est beaucoup. Hein. Tu disais combien parce que j'ai pas entendu. Ah, 70 environ le 70 en, ah. oui, pour le week-end, par bah, le samedi par exemple mais c'est beaucoup pour second life parce que pour moi pour une île où il y a comme eh oui. oui. les îles où il y a beaucoup de petits espaces il peut y avoir beaucoup de monde mais pour qu'une île qui est uniquement sur un seul artiste c'est beaucoup déjà et beaucoup de gens qui s'inscrivent le jour même qui arrivent là parce qu'ils voient sur le, la liste des îles à regarder et ils yeah. viennent. Et hier j'avais une japonaise, par exemple. Le, le soir j'ai des brésiliens, des japonais, des choses comme ça. Alors on va prendre le, le, le beau vaisseau, là. Attends, on va se lever. Ok. Ça je l'ai acheté à un japonais. Attends. Et là il faut, là. Et là faut faire pareil, faut monter. Ah d'accord, oui. Un moment, ça... Voilà, ah, voilà. en quête sort. Ah tu es derrière, tu es à l'arrière. Oui. Ouais, comme ça tu vois mieux, tu es un peu en l'air. Ouais. Voilà, alors toc. Mais il est très beau ce vaisseau. Il est, vraiment... il est magnifique. Oui. Voilà. Alors là, il y a toujours ce qu'il y avait d'habitude. Si tu veux, il y a le village. Oui. oui. Et le village, j'ai mis des boutiques maintenant. Les boutiques qui étaient à la place du, mu du, du musée du design, je les ai mis dans le village. Donc ça fait un petit Saint-Paul-de-Vence, le village. Il y a, peu de il y a toujours thème. la chapelle ah. de clans. Et tu sais que j'avais fait une. Ça fait deux années qu'on fait une messe de Noël avec un vrai prêtre dans la, la chapelle. Ah, tu vois Je ne sais ça pas fait. si tu as vu le film de ça. Il y a un prêtre non. de Nice qui est l'aumônier des artistes. C'est l'aumônier des artistes ah. de Nice. Il organise d'ailleurs à Nice chaque année une messe pour les artistes. Et ah. il est venu dans Second Life, il s'est entraîné pendant deux jours et il a fait dans la chapelle une messe euh, pour, de Noël pour les avatars. Ah, c'était très très ouais, beau. beau. Il a parlé aux avatars en disant que l'église doit vivre euh, dans les réseaux puisque les hommes vivent aussi dans les réseaux. Et c'était très très beau le, le discours. Il a fait une très beau, euh, très belle chose. Et il a fait une vraie messe où il, a, il, a, il, il faisait la messe dans une cathédrale euh, en Corse, en vrai, avec un ordinateur mais avec tout le, le costume de prêtre, les, tous les accessoires. Ah. Si tu veux. Et elle était Et... reproduite dans Second Life. Et la dernière fois, le dernier Noël, on l'a fait dans une galerie, à la galerie ah. Franck Michel à Nice. Et sur l'hôtel, on avait mis une sorte d'hôtel si tu veux, il était derrière l'hôtel, mais sur l'hôtel il y avait une projection où on voyait son avatar faisait faire les mêmes gestes. Alors là, il y a les... ça tu connais pas ça, c'est les rebelles. C'est le territoire des anti-moyas, c'est les personnages en 2D qui sont jaloux de la 3D, de l'avatar. Parce qu'ils ils vivaient tranquillement à l'intérieur de l'image et maintenant l'avatar vient d'avoir le spectateur. Il Alors, ils sont jaloux. Ah, ils son Je leur ai donné un territoire à eux. Oui. Donc, tu vois ici, là, il ne faut pas rentrer normalement. Mais... Donc ils disent non au régime de l'artiste unique et ça s'appelle Ayom, le territoire. Ah. territoire indépendant, mais quand on est de l'autre côté, on lit Moya par contre. Ils n'ont pas compris qu'on oh, lisait Moya. On va, aller, on va aller voir quand même. C'est une véritable ah. histoire. Ah Oui, oui. Bah, oui. Là, ils sont là. Les maisons sont un peu cassées. C'est <muches> ah, ah, l'anti-moya oh, partie. Maintenant. Par contre, tu es mal assis, là. Tu, tu tournes, je sais pas comment ça se fait. Ah oui, mais pas de problème. Mais tu n'as jamais fait des, des bandes dessinées avec Moya ou quelque chose comme ça oh, J'ai essayé quand j'étais jeune, j'avais commencé pour faire une bande dessinée, le bonhomme. C'était pas pour l'art oui. que j'avais fait le personnage. C'était à la fois pour ah, faire mais... une sorte de bande dessinée, mais en 3D, tu sais, avec, euh, ou un dessin animé. Mais oui, j'ai fait mais... pour une exposition à Metz, j'ai fait un livre qui est une bande dessinée. Euh, ah, avec le vois. personnage en 3D. Ouais. Ça, j'ai fait. Ah. Et là, je sais pas si tu avais déjà vu cette île qui est tout en dessin. Toutes les textures mmh. sont en dessin. Il n'y a pas de il p... a pas de photos si tu veux. C'est Les arbres, tout est fait en dessin. Ah, il voilà. euh... y a une maison de la calligraphie. A... C'est un peu l'histoire des médias. Il y a les grottes ah. euh, préhistoriques. Il y a Pinocchio, tu vois, avec la, la fée. C'est l'histoire un peu de la créature à travers les médias. Yeah. Mais là, c'est, il n'y a aucune texture euh, en photo, c'est uniquement des dessins que j'ai fait exprès. Okay. Donc c'est assez amusant à visiter. Euh... C'est vraiment beau, compliment, oui. Et là, il y a la grotte, tu vois par exemple, ça c'est la grotte préhistorique, mais c'est uniquement des moyens. Hein. Bon, pas... ah. Les graffitis, c'est que moyas. Ouais. C'est la civilisation moyenne. Ah oui, c'est ça, ça c'était par rapport à la civilisation moyenne. Voilà. Ouais. Donc on, on entre ici, en fait c'est ici qu'on entre et tu as le, les, les tribus primitives, voilà, avec le, qui dansent. Tu as le potier qui fabrique les, les premières œuvres, poterie. Après il y a les fouilles pour euh, la pierre de moyette, avec l'écriture de moyen. Et ici, il y a des fouilles. En dessous, on peut aller en dessous, il y a des fouilles. Ça, c'est les fouilles. Et puis après, etc. Enfin, il y a tout un, tout un parcours. Il y a le cinéma aussi, d'ailleurs. Il y a un petit cinéma. Oh, il est où ouais. Là, ouais, c'est le cinéma, le... voilà. Mais lui, il est fait en dessin aussi, le cinéma. C'est un oui, petit je... cinéma je... qui est fait tout en dessin. Et il y a un gif animé sur l'écran, mais je ne sais pas si tu le vois. Qui est un petit bonhomme. Oui, qui oui, tu est... oui, vois. Et le livre, ça va être un livre qui va s'appeler euh, « Lettres du Moyaland ». C'est des lettres, c enfin c'est un jeu de mots avec lettres, euh, euh, le personnage du Moyaland. Et ça parle de... il y a une clé USB dedans qui va montrer le livre ici. J'ai filmé ici. C'est un livre découpé à la main, avec des dessins. Et dedans, il y a des lettres qui sont euh, envoyées depuis Second Life. Enfin, on... C'est pas vrai, mais bon. Et je dis à l'éditeur que je peux pas finir le livre parce que je suis dans Second Life et que j'ai découvert un nouveau monde. Enfin, c'est toute l'histoire, c'est ça. Et les lettres, on les a envoyées avec des timbres de Second Life que j'ai fait faire par la poste, parce que la poste en France fait des timbres personnalisés. Donc j'ai fait faire des timbres pour l'île Moya et on a envoyé avec ces timbres. Et dans le livre, les, les lettres ne sont pas ouvertes. Elles seront, rest... elles resteront fermées. Et si la personne qui a acheté le livre veut, elle peut ouvrir les lettres pour lire les... ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc. Alors là c'est l'université, c'est la nouvelle île avec euh, pour la recherche. Voilà. Attends, alors il va falloir... ah ouais. Et tu es peut-être euh, le seul artiste qui aime un projet si complet par rapport à Second Life. Ben, disons que moi, j'utilise Second Life du, dans, dans le, plusieurs sens, si tu veux. Parce que je pense que malgré tout, l'immersivité est un des éléments euh, vraiment fondamentaux de Second Life. Si on oublie l'immersivité, je pense qu'on fait finalement plus une imitation de l'art contemporain que, qui existe déjà, si tu veux. Parce oui. que finalement, euh, faire des choses cinétiques qui bougent en l'air, euh, on ne fera pas forcément mieux que l'art contemporain dans Second Life. Euh, oui, pas forcément. C'est aussi aussi... souvent non, une imitation en fait. Euh, alors que finalement l'immersivité on, on peut pas le faire autrement. C'est le voyage par exemple qu'on est en train de faire, on peut pas le faire ailleurs. Il n'y a pas oui. d'autres de, de, médiums qui permettent de le faire. Donc c'est ça qui est spécifique je pense. Et là c'est ici c'est oui, un bien. atelier avec les, les nouveaux. Euh, maintenant on peut mettre des mèches. C'est-à-dire qu'avant, tu ne pouvais pas faire un, un objet découpé, comme ici, par exemple, des lettres, mmh. en épaisseur. Tu devais le faire uniquement, en... c'est une illusion, c'était une image avec euh, mmh. une transparence. Maintenant, c'est des vrais objets, si tu veux, tu as des objets, euh, oui, c'est les mèches. Donc ça me permet maintenant, dans Second Life, de fabriquer les sculptures qui vont être découpées en réel. Tu vois, ici, je peux prendre un... Euh, une, Plaque d'acier et fabriquer ma sculpture comme j'ai envie avec les ombres en direct. Donc je peux travailler ah. maintenant dans Second Life comme dans un logiciel 3D. En fait. il y a pas de... va... Et Patrick, je disais avec Oculus Rift, oui. il, y a, il y aura des changements dans le virtuel. Oui, parce qu'en plus Oculus Rift justement est très adapté à l'immersivité. Oui, à l'idée de l'immersivité à l'intérieur du monde virtuel. Voilà, et, là, et ici il y a la partie où il y a les, les objets en 3D euh, imprimés, si tu veux. Il y a l'objet okay. lui-même de Second Life. Ah bah attends, il y en a un qui est pas posé sur son socle. Ah. Ah, et... là, je, vais... je vais les déplacer pour une photo, je pense. Alors tu vois ça, par exemple, c'est un objet en mèche de Second Life. Et à côté, sur l'iPhone, sur il y a la photo de sa reproduction en réel par imprimante 3D. Et là, c'est vraiment le modèle qui a à droite, c'est le, le modèle qui a servi pour la reproduction. C'est exactement le même. Avec ici, il y a une, une céramique. Et là, j'ai fait l'inverse, je l'ai fait en céramique. Et après, je l'ai fait en, en virtuel. J'ai fait les œuvres... de la 3D. Ah ouais. Les œuvres qu'on voit ici. On les trouve aussi dans la réalité ou non bah Là, par exemple, ici c'est une île que j'ai fait en céramique à Albisola. Oui. Et après je les reproduis, par contre dans Second Life. Ah, ok. Donc, ici, je les okay. reproduis ici. Et les autres c'est l'inverse. Elles ont été faites pour Second Life et ensuite elles ont été reproduites euh, en 3D. Donc c des... ça dépend des... Mais moi je pense que je veux pas me limiter à des... Euh, des bases théoriques qui me limiteraient techniquement disons moi j'ai toujours eu peur de me limiter pour euh, tu vois pour faire artiste et tu as fait tout seul bah là Ou oui je... bah dans, ce... dans Facebook je dis toujours que j'ai une équipe mais c'est pour rire il n'y a personne ah. ouais. j'ai je... toujours rêvé de faire croire que c'est pas moi qui parlais de moi mais bon mais pour l'instant je suis obligé de parler de moi -même. et combien de temps il t'aura fallu pour faire tout Là, voilà, je crois que ça fait presque 5 ans maintenant que je suis sur l'île. Ouais. Ouais. Et là, ici, j'ai un projet de... comme un cerveau, mais bon, c'est un peu illusoire, mais c'est de fabriquer des œuvres automatiquement, si tu veux, des idées, des... Et là, ouais. c'est le début de la machine, c'est une machine où, quand tu prends une, un snapshot, une photo, il y a un endroit où tu as le, le mélange de plusieurs idées, tu vois, alors, tu, par exemple, là, je ne ah, sais pas, très bon. très sais pas comment l'arrêter, mais bon... Il faudrait que je prenne une photo pour l'arrêter. Mais par exemple, tu as euh, tout ce qui est de dans l'art contemporain, par exemple, cassé, euh, brisé, détourné, etc., qui peut se mélanger avec... Il euh, y a les couleurs, il y a le, oui. le, la matière, le, le style, les, et à un moment donné, ça s'arrête et là, tu peux faire une œuvre à partir de ça, à partir du répertoire, si tu veux, de mon travail. Donc il suffit après de mélanger les éléments et c'est une machine à fabriquer les œuvres. Okay. Mais c'est toujours mon idée que l'idée la... n'est pas ce qui est le plus important parce que l'idée, un ordinateur peut le trouver sais. Les bonnes Et idées, c'est pas forcément ce qui fait l'art c'est pas forcément la bonne idée ou l'idée amusante c'est pas forcément ce qui fait l'art Tu as toujours où, euh, eu la passion pour les nouvelles technologies oh, oui, oui bah Oui, puisque j'ai commencé mon personnage euh, mon petit bonhomme, il est né dans, dans les logiciels 3D si tu veux j'ai utilisé aussi le Minitel en France, j'ai utilisé euh, j'ai utilisé le MO5 aussi, tu sais le, le fameux ordinateur MO5, j'ai fait des œuvres avec MO5. Et là ici c'est une chose euh, pour l'Italie, mais pour l'instant je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, c'est le musée de Mondovi, et il y a un projet pour le musée ah, de Mondovi euh, de céramique, il y a un projet de céramique virtuelle où on ferait, en imprimante 3D, on ferait des céramiques virtuelles. Donc là, c'est la reproduction du musée à l'intérieur. Mais ça, le, la céramique virtuelle, j'ai fait une exposition à Valoris qui s'appelait comme ça, céramique virtuelle. Et comme guide, il y a, euh, pour, ouais. les, pour, tes, pour tes îles, il y a seulement le, le dépliant que tu m'as donné ou bien il, y a ouais, il y avait un petit livre. guide, tu sais, où tu avais fait un texte Ah oui, tu, tu m'avais donné, oui, oui, oui c'est vrai. Mais malheureusement, il n'est plus du tout à jour. A changé. Ah oui, d'accord. Tout a changé, donc euh, c'est pour ça que j'ai fait un dépliant. Et le dépliant, je l'avais fait pour l'anime gamme show à Monaco. Okay. Où il y avait oui. le euh, le créateur de Goldorak qui était là. Il y avait un manot. Oui. Donc je l'avais fait pour ça. Pour, euh, on avait fait un stand de l'office du tourisme avec vraiment comme un office du tourisme, avec un plan, avec une... Il y avait même une hôtesse avec un badge, tout ça. Huh. et oh. Les gens qui venaient avaient le... De dépliant il pouvait avoir un film etc c'était un vrai office du tourisme et tu as eu quelques personnages célèbres qui sont venus te trouver te visiter dans tes îles bah, ça je sais pas en fait euh, c'est pas évident mmh. non on pas sait toi. jamais vraiment à part à part toi <rire> non. <rire> mais non c'est vrai c'est pas non, le problème, c'est que je pense que si les gens sont célèbres, peut-être ils ne disent pas qu'ils qui pas. Oui, ça je ne euh, sais pas. Dans tes îles, est-ce qu'il y a le sang du, du temps qui s'écoule, c'est-à-dire euh, il y a des choses qui maintenant sont un peu, euh, un peu détruites euh, euh. Je sais. Ah oui bah, ça change tout le temps c'est pour ça que j'ai des problèmes pour faire les guides parce que je déplace euh, des choses en fait qui... il, y a, il y a des bâtiments qui ont été euh, détruits là. récemment j'ai détruit toutes les boutiques tout le centre commercial pour faire euh, pour mettre tout dans le village donc ça ça a été ah, ça c'est l'expo que tu avais vu à la malmaison à cannes hein. tu l'as vu ça l'expo oui. oui donc elle est reproduite là ah, oui j'ai beaucoup bougé là récemment de... j'ai beaucoup euh, détruit de choses j'ai déplacé l'hôpital, Mais... j'ai fait, oh là là, j'ai fait plein de choses. Et Patrick, avant je disais, il n'y a pas quand même des lieux qui, qui semblent un peu des de ruines pour donner le sens du passé euh, Si, il y a le musée d'archéologie, qui ah, est okay. sous sol où il y a une fouille. Euh, ah, où, et oui, dans, la mer, dans la mer, il y a quelques colonnes détruites dans l'eau. Si les ah, okay. gens tombent dans l'eau, il y a des choses euh, un peu détruites dans l'eau. Dans la sous l'eau, mais c'est mais c'est vrai que là j'ai pas pour l'instant il ya que là il ya comme maison réelle qui a l'air détruite. Parce que... Elle est comme ça en vrai, oui. elle est un peu, un peu vieille. Ça c'est la maison réelle, je l'ai mis là maintenant. Ah tu vois oui. Donc elle elle est un peu vieille, oui, des plafonds sont tous c'est la maison réelle. Ah, tu vois, c'est bon. Ah, par... Et combien de temps est-ce qu'il faut pour euh, visiter toutes les îles Ben là, je ne sais pas. Il euh, faut, faut ouais. peut-être au moins deux heures si on voulait tout faire, mais... Okay. Parce qu'après, il y a des détails, il y a des étages, il y a des... Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, ici, on va aller en sous-sol. Voilà, donc là, si on veut tout voir, c'est un peu... Mais moi, des fois, j'ai oublié que certaines photos, je les avais ici. Hein. Ouais. Là, tu vois, si on va là, on va au musée d'archéologie. Oui. Toc, voilà. Hop, voilà, on descend. Hop, voilà Ah, je sais pas pourquoi j'ai la limite du terrain, vais enlevé. Attends, affiché. Ah, affiché. Ah, voilà, oui. Toc, voilà. voilà. Alors là c'est les premiers moyas, tu vois on trouve les. on trouve une sorte de fouille en fait. De... Les ah oui. Moyas. Et là c'est l'histoire de Je... moyas, c'est l'histoire. Donc c'est le passage du réel à l'avatar en fait. C'est les restes de. de et là, c'est quand je faisais mes fausses émissions de télévision euh, à la Villa Arson, à l'école des Beaux-Arts, je faisais des émissions euh, très kitsch avec un nœud papillon, comme les présentateurs de télé, en direct. Je voulais être en direct dans l'image. Et donc après, j'ai posé comme modèle, nu, pour oui. être dans l'image. Et après, il euh, y a le masque et, et puis l'avatar. Et à la fin, il y a l'avatar. Ah, il s'est enfoncé d'ailleurs. Bah, de temps en temps, ça bouge ah. le sol. Quelqu'un m'a raconté que sur Second Life, ça bougeait un petit peu les éléments. Légèrement. Bah, J'ai vu ça l'autre jour avec quelqu'un qui construisait qui me disait que souvent il avait des bâtiments qui bougent légèrement. Ah. Je pense que c'est peut-être un problème de décimale, si tu veux. C'est-à-dire que. Pour économiser de la mémoire, je pense que Second Life euh, de temps en temps euh, recorrige les décimales. Ah. Fait qu il qu'il y a des choses qui bougent. Alors là, je ne sais pas comment on sort d'ailleurs. Du coup, ça doit être là, voilà, c'est là. Hop. Hop. Et sur Second Life, on trouve le, le costume de Moya ou bien. Ah non, il est qu'à moi, là. Je ne peux pas. Ouais, oui. Non, je le vends pas. Hein. Parce que a si après il y a plein d'avatars de... moyen, ça va pas. Non, on peut juste acheter la clé USB. Et voilà. Voilà. Il y a le cirque aussi Oui, euh, bah, le cirque de Monaco, je le mets Je reproduis chaque année ce que je fais à l'entrée. Et donc là, il y a les téléports vers la Malmaison, Valoris, l'hôpital, le cirque, la chapelle. Oui. Maison. Ah oui, le, le, le monsieur qui organise, le, le poète qui organise au Portugal la biennale, c'est Sylvestre Pestana. Ah, okay. En vrai, c'est son nom réel, qui est un poète euh, connu au Portugal il Life et il, orga il organise chaque année, en parallèle de la biennale de Cervera, il fait la biennale virtuelle de Cervera. Il invite des artistes, donc là-bas à Cervera. Et j'avais, tu vois, avec les... le jour de l'inauguration, que... j'avais envoyé le costume de mon avatar, euh... parce que j'ai un costume en réel de l'avatar, et il était avec les personnalités, tu vois, en haut, là, on voit un, un bonhomme qui, qui porte le costume, et il se promenait en même temps dans la biennale, tu vois, avec le costume. Euh, L'intérêt si maintenant, c'est que si tu as une bonne connexion et un bonne carte graphique, tu as les ombres, tu as vraiment une fluidité. Totalement différent ah, d'avant. Oui. Ça s'est beaucoup amélioré. Le, le nouveau oui, viewer a beaucoup amélioré l'expérience. Le, bon, je me suis fait une idée un peu complète, je crois. À bientôt, alors. À bientôt. Au revoir. Merci, Patrick.